Les trois grandes épreuves sur un chemin spirituel, c'est toujours les mêmes. Le pouvoir, le sexe et l'argent dans cet ordre-là. Comment on se positionne vis-à-vis -vis de l'argent Est-ce que ça nous fait évoluer ou est-ce que ça nous fait nous casser la gueule Comment faire que l'argent... Ne soit pas un obstacle à notre évolution spirituelle, mais au contraire, à la limite, devienne un, une énergie, une énergie porteuse de plus d'évolution.